Bonjour à tous, bienvenue sur ce huitième live Instagram du programme Ronalp dans le cadre de l'Opération Job 2021 Je euh, vous rappelle que l'Opération JobJT c'est un service qu'on est à votre disposition pour vous aider à trouver un job pour cet été et tout au long de l'année aussi puisque l'ancienne des les structures d'Internet sont ouvertes à tous les jeunes en proximité euh, tout ce qui concerne votre vie quotidienne euh, Des jobs d'été, notamment pour qui concerne le cadre légal, les jobs de travail, sur les jobs du qui sont déjà dans ce type de job, d'ailleurs tout au long de, de leur année. Euh, euh, mais par ailleurs, ai des de Bété avant de Donc déjà, rappelez-vous bien que vous avez, parlé, vous de que vous avez déjà abonné sur Infojeunes et sur Infojeunes.fr euh, tout au long de l'année, mais particulièrement euh, jusqu'en juin sur le papier. Donc N'hésitez pas à regarder régulièrement ces offres qui sont actives quotidiennement. Nous avons aussi euh, une opération euh, un Infojeunes sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir euh, qui sera pas à l'honneur suis pas désolé, je de pas désolé, je suis Donc, euh, n'hésitez pas aussi à consulter euh, tous les je suis offres, et également je euh, euh, euh, euh, euh, la, la de, jeunesse de proximité, euh, sous format et par nos partenaires avec des ateliers de en, aussi des accompagnements en ligne qui vous permettent justement d'affiner un peu vos critères de recherche et des démarches de recherche future. Donc Nous allons euh, notre invité. donc déjà je me suis pas présentée, je suis Céline d'un peu d'hommes. Dans le de tout, de tout le euh, et donc, euh, je vais ma La scalarine, donc de la de ça. un euh, ça. ça. Euh, pour, pour préparer au mieux de Apporter justement aux jeunes sur le sujet de bonjour à toutes et à tous. Euh, bon, je travaille donc à l'URSAF D'abord, l'URSAF, qu'est-ce que c'est c'est un gros mot, mais c'est juste un organisme de sécurité sociale, en fait, dont une des missions principales est en fait de recouvrer, ce qu'on appelle de recouvrer, donc en fait d'encaisser les cotisations qui vont servir après à financer en fait notre système de protection sociale en France. Donc moi ma mission en fait je suis chargé des relations partenariales donc essayer justement de créer un peu du réseau pour l'URSAF d'essayer d'être de, le plus près possible de nos cotisants mais aussi des salariés, des employeurs, des auto-entrepreneurs pour leur apporter le plus d'encouragement possible pour que leur activité soit le plus simple possible dans tous ces méandres administratifs qui parfois sont un peu rebutants. Donc voilà. D'accord. Et l'intervention dans le cadre des jobs d'été, je suis plus là en fait pour essayer de vous apporter quelques, enfin, allez, quelques clés, quelques petites astuces, quelques petites choses à éviter pour que tout se passe bien pendant peut-être votre premier job dans votre vie. Voilà. Superbe, merci Pascal. Je pense que tu vas, tu vas pouvoir bien, bien nous aider et répondre à un certain nombre de questions. Euh, puisque nous, on rencontre euh, dans, nos, dans nos points d'accueil pas mal de jeunes qui s'interrogent justement ou qui méconnaissent le cadre légal, qui ne s'interrogent pas là-dessus parce qu'il euh, y a un peu une méconnaissance, un peu une nébuleuse. Donc, euh, entre contrat de travail, bulletin de salaire, euh, tous ces nouveaux statuts aussi d'auto-entrepreneurs euh, que sont les jobs ubérisés, euh, euh, voilà, c'est quoi les, les, les choses à connaître, comme tu dis, les astuces ou les, les pièges aussi à éviter euh, pour être euh, bah, finalement un peu serein quand on rentre sur un sur un premier emploi, sur un premier job. Euh, donc, on a eu plusieurs questions euh, de jeunes sur un, un faux jeune euh, Lyon qui euh, qui nous ont fait remonter justement un certain nombre de points. Donc, euh, si tu veux bien, bah, je vais commencer à t'interroger. Attention, prépare-toi. Première question, justement. Déjà, c'est quoi les bons réflexes Est-ce qu'il y en a euh, des bons réflexes à avoir quand on débute un job. Alors, quand on arrive dans une entreprise, d'abord, normalement, votre employeur, si vous êtes salarié, votre employeur doit vous faire remplir ou faire signer un contrat de travail. Alors, nous, le mot, parfois ça fait un peu peur, un contrat de travail, en fait, c'est juste un document qui va fixer les règles pendant votre, votre période d'emploi. Il va indiquer dessus le nombre d'heures que vous faites, votre salaire, l'activité pour lequel vous êtes embauché, tout ça c'est marqué noir sur blanc. Et là, tout le monde signe, l'employeur, vous, le salarié, et tout le monde est d'accord. En cas de litige, c'est le seul document après qui fait référence euh, pour justement voir si vous avez bien été euh, réglé dans les bonnes, ben les bonnes conditions. Un, ex un exemple tout bête, hein, euh, sur votre contrat de travail, il doit indiquer le nombre d'heures que vous faites pendant la semaine ou pendant la journée. Et bien, C'est à vous de bien vérifier, quand vous aurez votre fiche de paille, si ce qui est indiqué sur le contrat est bien respecté si vous ne faites pas des heures en plus qui ne sont pas rémunérées, ce qui n'est pas normal. Donc c'est vrai que c'est des, euh, des petites choses à savoir, il faut avoir un, un contrat de travail. Votre employeur doit aussi vous remettre à, à l'issue de votre contrat ben, un bulletin de paye hein, qui fait euh, foi. Alors ce bulletin de paye, on en parlera peut-être un peu plus tard, hein, parce qu'il y a un brut, il y a un net, c'est bon, c'est parfois un petit peu compliqué, mais c'est important, c'est un document que l'employeur doit vous remettre. Dans les missions d'Ursaf aussi, euh, vous pouvez peut-être avoir un doute sur le fait d'être déclaré. Alors, on en parlera peut-être, Céline, on va y revenir dessus, sur cette notion de déclaré hein, qui recoule ouais. beaucoup de choses. Mais l'URSSAF, en tant qu'organisme de sécu, peut, peut vous renseigner sur le fait d'être déclaré ou non. Mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Bah justement, ça sert à quoi d'être déclaré puisque tu, euh, tu Alors, en Alors, Ça veut dire quoi d'être déclaré En, en clair, d'être déclaré quand vous êtes salarié, ça veut dire que l'employeur va vous verser un, un salaire et sur ce salaire, en fait, il va euh, déduire des cotisations des cotisations qui vont servir pour la maladie, pour la vieillesse, euh, pour les allocations familiales, pour le chômage, etc. Toutes ces cotisations sont déduites, en fait, de votre salaire et sont reversées derrière l'URSSAF. L'employeur aussi paye sa cote part sur votre salaire. Et le fait d'être déclaré, en fait, ça veut dire que vous participez solidairement avec tous les gens dans notre société française, ben, au financement de la protection sociale. Le fait de ne pas être déclaré, ce que l'on appelle plus communément, un mot que j'aime pas trop, le travail au noir, ou tout ce qu'on peut imaginer, le travail au black, etc., ça veut dire que vous n'êtes pas déclaré, donc vous ne payez pas de cotisation. Ça veut dire que vous ne financez pas, en fait, la sécurité sociale en France. Et je tiens à vous rappeler quand même, dans cette période de Covid, où euh, en France, eh bien, on ne paye pas un test PCR. Il faut savoir que c'est en moyenne 100 euros dans tous les autres pays. Hein. Alors, ce n'est pas gratuit, et qui paye, en fait, tous ces tests ben C'est nous, solidairement, en finançant la sécurité sociale et en ayant des cotisations sur nos salaires. D'accord. Donc, très important, le fait d'être déclaré être citoyen. Voilà. Et, et est-ce que ça... Attends être déclaré, est-ce que ça, ça me couvre aussi de, de certaines choses ou pas Comment, comment ça Bien va Bien sûr, le fait, le fait d'être déclaré, déjà, ça veut dire que vous cotisez pour des risques, hein, ce qu'on appelle des risques sociaux, c'est-à-dire le risque, par exemple, de privation d'emploi, le risque sur le chômage, c'est-à-dire que vous cotisez pour le chômage, si vous avez suffisamment cotisé vous pouvez bénéficier d'indemnités du chômage, vous êtes couvert en cas d'accident du travail, il vous arrive un accident pendant votre emploi, vous êtes couvert par la sécurité sociale, vous tombez malade, vous êtes couvert par la sécurité sociale. Alors, même, j'irai même jusqu'à dire, même si pour vous, ça peut paraître un peu de la science-fiction, quelque chose de très très loin, mais vous allez aussi cotiser pour votre retraite, si vous êtes déclaré, c'est-à-dire que le mois que vous allez vous allez travailler ou les deux mois pendant l'été, ben quand vous demanderez la liquidation, ce qu'on appelle de la pension retraite, et ben vous verrez que si vous avez été déclaré, ces ben mois, ils comptent. Et parfois, ils comptent beaucoup. Ah, c'est une bonne Donc, nouvelle. tout l'intérêt de vous déclarer. <rire> <rire> Moi, euh... j'en connais qui n'ont pas été déclarés pendant leurs vacances quand ils étaient jeunes et ils le regrettent amèrement maintenant parce qu'il leur manque un peu, quelques mois, quelques trimestres pour pouvoir bénéficier de la retraite. D'accord, ben je pense que c'est bon. Bien, perd, tout se ouais. transforme. D'accord. Voilà. Euh, bah justement, en fait, euh, clairement, sur des petites situations, euh, on peut rencontrer des jeunes qui vont juste faire quelques heures d'essai euh, comme ça sur un petit job, euh, que ce soit en restauration ou dans d'autres secteurs. Hein, euh, mais euh, dans ces cas-là, il euh, y, y a besoin aussi d'un contrat de travail. Est-ce qu'on euh, est, doit être déclaré aussi juste pour faire un essai et, et puis, euh, une autre question aussi qui est un peu récurrente, qui peut être en lien ou pas du tout, c'est… Euh, euh, on peut être payé en liquide quand même, même en étant déclaré ah Comment ça se passe Pour reprendre hein, un petit peu dans l'ordre. Alors d'abord, si vous faites un essai, par exemple, ça se fait bien dans la restauration, vous pouvez avoir un patron d'un bar, d'un resto qui dit bah, « Ben écoute, allez, je te prends un essai pendant allez, 4 heures cet après-midi pour voir si tu fais l'affaire, et si c'est bon, je t'embauche. » Peut-être qu'à l'issue de cet essai, l'employeur va vous dire « bah écoute, non, ça ne fait pas l'affaire. » Mais ça n'empêche pas que vous devez avoir quand même un bulletin de salaire et un contrat pour la courte période d'essai. C'est obligatoire. Il faut bien savoir une chose, le code du travail le dit, hein, ce n'est pas moi, hein, que si vous avez un contrat de travail euh, à durée déterminée, ou même à temps partiel, donc quelques heures, ce contrat doit être obligatoirement écrit. Ça ne peut pas être un contrat oral entre deux individus. C'est interdit par la loi et par le code du travail. Il faut absolument que tout soit écrit. D'accord alors, même pour un temps partiel, même pour quelques heures, ça doit faire l'objet d'un contrat de travail et vous devez avoir un butin de salaire à l'issue de votre période d'emploi. En ce qui concerne le paiement en liquide, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien être rémunéré en liquide. Par contre, bien vérifier, quand vous avez votre fiche de paye, le document officiel, que la somme que vous a remise en liquide correspond bien à ce qui est indiqué sur votre butin de salaire. En général, l'employeur qui paye en liquide risque de vous demander aussi un reçu, comme quoi vous avez bien été payé, parce que parfois le liquide, justement, ça peut s'évaporer. Donc c'est pas arrivé qu'un employeur peut vous demander un reçu et il en a tout à fait le droit si vous le payez en, en liquide. D'accord. Voilà. Merci pour ces précisions. Du coup, j'embraye je, un petit peu sur euh, la quatrième question. Euh, parce qu'on en entend beaucoup parler actuellement sur euh, ce qu'on appelle les jobs ubérisés, donc euh, les coursiers à vélo, etc., qui sont des, des jobs euh, que les jeunes euh, euh, connaissent de plus en plus. et... Euh, euh, que certains font euh, de manière récurrente tout au long de l'année. Euh, mais je crois qu'il y a quand même une grosse méconnaissance de ce type de job, notamment du statut. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que ça implique en oh. fait, euh, ces fameux jobs ubérisés ce qu'il faut savoir, ce qu'on appelle les jobs uberisés, c'est ce que enfin, beaucoup de gens le connaissent, ça peut-être sans le savoir, c'est que tous les livreurs à vélo, Uber Eats, Deliveroo et compagnie, toutes ces personnes qui sont à vélo et qui vous livrent votre pizza et vos burgers, en fait, ils ne sont pas salariés de la société Uber ou de la société Deliveroo. En fait, ils sont ce qu'on appelle travailleurs indépendants. Et ils ont un statut qu'on appelle le statut d'auto-entrepreneur. C'est une formule en fait qui permet à quelqu'un de entre guillemets de créer sa boîte parce qu'en fait, la personne qui est sur son vélo, c'est son patron, il est son propre patron, et c'est un peu la différence en étant en fait un salarié où vous avez un employeur qui va vous fixer un peu les règles du jeu. Là, c'est vous, vous êtes le patron. Alors, vous êtes le patron, certes, mais vous dépendez quand même beaucoup de ce que la plateforme vous permet de faire, Elle vous offre comme possibilité en fait de livraison, etc. Donc, quelque part, il faut, faut être attendu. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté assez sympa, c'est que si un jour vous n'avez pas envie de bosser, vous ne bossez pas. Ça, c'est sûr, puisqu'en fait, vous êtes votre propre patron, personne ne va rien à vous dire. Par contre, il faut savoir que ce statut d'auto-entrepreneur, donc comme vous êtes votre patron, eh ben c'est à vous de payer des cotisations. Vous payez des cotisations pour vous. Et là, vous devez faire une démarche sur un site, tout en ligne, hein, qui s'appelle sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, où là, en fait, eh ben, en quelques clics, vous allez créer votre boîte. Vous allez être votre patron. Voilà. Hein? Mais ça veut dire derrière que vous avez quand même des obligations, et en particulier de déclarer, ben, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout l'argent que vous avez encaissé pendant le mois, ben, vous devez le déclarer sur cette plateforme pour que l'URSSAF puisse calculer les cotisations et vous les réclamer. Il voilà. faut bien comprendre que hein, vous n'êtes pas salarié et vous cotisez pour pas tous les risques. Je prends un exemple, euh, pour les livreurs en vélo, j'y pense souvent, hein, ils n'ont pas de risque accident du travail, c'est-à-dire que s'ils sont renversés par une voiture sur leur vélo, ils ne sont pas pris en charge au titre des accidents du travail. Il faut quand même le savoir. Mais ça peut être parfois, ce, ce statut d'auto-entrepreneur peut être bien pour une petite activité en dehors, c'est souvent utilisé par des gens qui ont déjà une activité, qui font quelque chose à part, ou des gens qui, qui veulent voir commencer une activité et puis voir si ça fonctionne ou pas, c'est un peu un statut qui peut être intéressant au début. Mais attention, on n'est pas salarié, on est son propre patron. D'accord, euh, mais est-ce que finalement, euh, il faut aussi penser que quand on a ce statut-là et notamment sur les jobs, comme tu dis, avec les sociétés que tu as citées, euh, on a une indépendance, mais en étant quand même un peu dépendant aussi de ces, de ces structures-là. On est tout à fait dépendant, en fait, parce que quand vous êtes sur livreur Deliveroo, en fait, vous prenez en fait, votre job sur la plateforme Deliveroo qui, en fonction de notation, en fonction de votre géolocalisation, va vous proposer des courses à faire, et c'est à vous d'être plus rapide que le voisin pour choper la course et la faire. C'est parfois un peu la course à l'échalote, hein, ce type d'activité, hein, c'est-à-dire qu'on en fait toujours, on veut toujours en faire plus. Mais bon, il faut savoir, vous n'êtes pas salarié, c'est quand même la différence. Ok. Mais écoute... Euh, protégé, un salarié est beaucoup plus protégé qu'un auto-entrepreneur. Ok, donc c'est bon à savoir, et puis je pense qu'on se fera le relais au niveau de, du réseau Information Jeunesse de oui. ces mises en garde, et en tout cas de cette... De Une ces petite chose aussi, à savoir, c'est un point de vigilance. Le site pour lequel on s'inscrit, c'est bien le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, j'insiste bien. Parce qu'il y a des sites, entre guillemets, escrocs, qui vont demander en fait des gens euh, euh, une somme pour l'inscription, pour alors que c'est totalement gratuit. Il faut faire attention sur ces sites qui sont parfois des escrocrits. Voilà. D'accord. Donc bien regarder que l'adresse soit... Donc, avec sauf sauf. À... Et c'est gratuit. L'inscription est gratuite. Voilà. Ok. Très bien. Merci, ça c'est du concret. <rire> Donc, merci beaucoup Pascal. Je crois que je vais te poser juste une, une dernière question, si tu veux bien. Euh, mmh. bah, simplement, si tu devais donner euh, des derniers conseils aux jeunes qui sont en pleine recherche euh, de job d'été ou qui vont débuter bientôt leur job d'été, ce serait quoi Une petite astuce, un petit ah, conseil Un petit conseil de bien vérifier, euh, je vais donner leur contrat de travail, indiquer ce qui est... Ce que l'employeur le, vous demande, s'il vous dit, euh, ton activité va consister, euh, je dis n'importe quoi, mais arranger les euh, chaises à faire le à faire le service en salle, et s'il vous fait faire la plonge, c'est pas marqué dans le contrat. Donc, euh, être vigilant parfois hein, sur ce qu'on vous demande. Après, je sais que c'est parfois un peu compliqué, hein, euh, les relations employeur-salarié, mais bon, bien faire comprendre à l'employeur que même si vous êtes jeune, même si vous êtes euh, ben, peut-être votre premier job, vous n'êtes pas complètement ignorant de vos droits. Voilà. D'accord. Et, et, et en cas de difficulté, comment ils peuvent faire, ces jeunes Alors, en cas de litige par rapport au contrat de travail, bien sûr, c'est l'inspection du travail hein, qui est, euh, je dirais, euh, qui un peu du jeu. Par contre, s'ils ont un doute sur le fait d'être déclarés ou pas, ils peuvent toujours se renseigner à l'URSSAF. Voilà. Très bien. Super. On est voilà. euh... Et bien penser à une chose, être déclaré, ça veut dire participer tous ensemble, solidairement, au financement de la sécurité sociale et de la protection sociale. Et on en a bien besoin en ce moment. D'accord. Donc, voilà. c'est la citoyenneté et c'est aussi la sauvegarde de notre voilà. système de sécurité sociale qui nous a Tout bien protégés ces derniers temps en France. Qui a okay. bien servi de filet de sécurité, comme on dit. Voilà. Ok. Le message est passé. Merci beaucoup, Pascal. J'espère. Euh, <rire> J'espère aussi. Du coup, on va, on va terminer ce live en tout cas, je voulais te remercier déjà d'avoir été présent avec nous sur cette, sur cette opération, sur ce live. Euh, et puis, on continuera justement à, à, faire, à faire le lien sur toutes ces informations concernant le cadre légal auprès des jeunes qu'on peut accompagner, parce que c'est toujours important justement de pouvoir bien les informer là-dessus. Euh, je voulais juste rappeler que si vous voulez aller plus loin justement sur votre recherche de job d'été, donc le réseau information jeunesse est là pour vous ainsi que tous nos partenaires qui, euh, qui sont également à nos côtés pour proposer justement les accompagnements, les ateliers euh, en proximité de chez vous. Euh, N'oubliez pas aussi qu'on se retrouve encore pour un live la semaine prochaine qui sera peut-être le dernier ou pas, on ne sait pas encore. Euh, mais en tout cas la semaine prochaine on retrouvera donc euh, euh, un autre partenaire qui sera Lyon 3, l'université Lyon 3 qui viendra nous, nous parler plus tôt des jobs étudiants, euh, donc nous sommes également partenaires avec eux, donc euh, on vous invite à être là jeudi prochain à 17h30 pour le live euh, sur les jobs étudiants et euh, n'hésitez pas à nous recontacter en tout cas d'ici là euh, et à venir évidemment sur le site, toutes les informations sont sur le site lyon.info-jeune.fr, je répète lyon.info-jeune.fr où vous avez à la fois des formulaires d'inscription et également toutes les informations, euh, articles de fond euh, reprenant un peu ce qu'on a vu aujourd'hui et sur les derniers lives également. On va se dire au revoir et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt à tous. Merci encore Pascal. Au revoir et bon job à tous.